Bonjour, bienvenue dans les histoires de l'au-delà, des histoires qui ne se racontent pas. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo changer de regard. Euh, changer de regard sur la manière dont on voit le monde. Changer de regard sur la manière dont on se voit nous. Changer de regard sur la manière dont on voit nos proches. Je vais vous expliquer une, un exercice de la programmation neurolinguistique qui consiste à changer son mode de pensée vis-à-vis d'un événement, d'une image ou de paroles qu'on a reçues. Cette technique, elle vise à améliorer ce qu'on pense de l'événement ou des personnes ou euh, des événements, de l'entourage, enfin bref, tout ça, tout ce qui nous entoure. Cette technique-là, par exemple, vous avez cette image-là. Et on voudrait la changer en cette image-là. Comment est-ce qu'on fait en PNL pour modifier les images euh, Je vais vous la prendre par un petit exercice. Cet exercice, il est simple. Donc, je vous invite à vous mettre sur le rebord de votre chaise, les pieds bien ancrés au sol, les mains sur les cuisses, ou au plus proche de nous ça revient en même c'est c'est juste un exercice et on peut fermer les yeux en fermant les yeux on peut s'imaginer euh, on peut reprendre une image de notre passé qui nous a blessé un son de notre passé qui nous a blessé ou encore un ressenti qui nous a passé dans le blessé Restez avec avec ce ressenti cette vision ou cette euh, ou, ou ces paroles. Et petit à petit, reculer ces sensations-là de vous. Prenez du recul par rapport à ces sensations-là. Donc tout doucement, vous faites reculer l'image que vous avez en tête ou bien vous faites, vous diminuez l'intensité du bruit des paroles ou bien vous diminuez l'intensité des émotions que vous ressentez. Vous prenez du recul par rapport aux émotions que vous ressentez. Une fois que cette image est loin, à ce moment-là, on peut essayer d'intégrer des choses positives à ces images-là, à cette image-là, à ce son-là ou à ce ressenti-là. Donc, par exemple, si on a visualisé une image, on peut y ajouter de la couleur, y ajouter euh, des, des émojis, y ajouter tout ce qu'on veut pour embellir l'image. Pour ce qui est du son, on peut transformer ce son-là, par exemple, en chant. Euh, en chant, en voix agréable. Diminuer l'intensité du son aussi. Euh, et changer ces changer paroles en, en, en une chanson, en quelque chose d'agréable. Pour ce qui est des ressentis, c'est venir chercher au creux de nos ressentis, le sentiment de bien-être qu'on éprouve parfois, le sentiment de lâcher prise qu'on éprouve par, parfois, le sentiment d'être bien et en accord vis-à-vis -vis de ce qu'on a ressenti au moment de l'événement. Donc c'est vraiment aller chipoter au niveau de ses émotions, modifier ses émotions désagréables en allant chercher le positif de ce qu'il y a en nous pour modifier le ressenti de l'événement qu'on a en tête. Ensuite, on peut ouvrir les yeux, ramener cette image à nous et tout doucement la ramener à nous, tout doucement la voir en couleur. Tout doucement entendre de plus en plus fort le chant. Tout doucement ressentir encore un peu plus fort ces émotions agréables. et tout doucement euh, se sentir mieux vis-à-vis -vis de l'événement qu'on avait en tête au début de l'exercice. C'est une technique de programmation neurolinguistique neuro qui m'a été apprise par Anthony Robbins dans son livre « Confiance illimitée ». Et c'est un exercice que vous pouvez faire avec tout. Avec tous les événements désagréables que vous avez vécu, vous pouvez utiliser cette technique-là. Ça prend du temps, il faut de la patience, ça, ça ne se fait pas tout de suite d'un coup si les émotions, si l'événement est trop conséquent dans notre mental. Mais le principe c'est vraiment d'amener cette image, ce son ou ces ressentis à notre, à notre mental, d'éloigner tout ça de nous, diminuer l'intensité euh, de cette image, de ce ressenti ou de, de l'intensité de la voix. Éloigner tout ça, nous prendre du recul par rapport à ça, l'éloigner visuellement de nous ou euh, par le ressenti, par le canal où vous êtes le plus réceptif en fait. Euh, et donc par le canal que vous aurez choisi, c'est vraiment mettre de la distance et venir mentalement modifier l'événement pour qu'il se vive de manière plus agréable. Euh, et d'offrir à soi, à son, à son cœur, à soi et à son propre cœur Quelque chose qui se vit plus agréablement Voilà euh, Je regarde mes notes pour ce que j'ai encore à vous dire euh, Oui, je vais vous donner mon petit témoignage euh, Moi dans le passé, je voyais le monde un peu gris, terne, noir, vide de sens vide, vide de valeur, etc., etc. Et donc, j'avais vraiment une image grise, euh, telle que les images précédentes que je vous ai montrées, du monde, en fait. Et petit à petit, quand j'ai appris l'existence de cet exercice-là, j'ai joué le jeu. J'ai utilisé mon canal de visualisation où j'ai imaginé cette image noire et vide de sens à mon esprit, je l'ai ramené à mon esprit. Et petit à petit, j'ai reculé cette image au plus loin de moi, et, au plus, et à, à, une distance, à une distance qui était acceptable pour moi, qui était agréable pour moi. Et petit à petit, je suis venue rajouter de la couleur à cette image. Ben tiens, qu'est-ce que je pourrais rajouter comme couleur à cette image Qu'est-ce que je pourrais rajouter de vivifiant à cette image pour que cette image me soit plus agréable Et petit à petit, j'ai commencé visuellement à modifier l'image avec des couleurs, avec des artifices, avec ci, avec là, etc. Et une fois que j'avais placé les couleurs dans l'image que je que, que je visualisais, j'ai ramené cette image à moi tout, tout doucement, tout en tout en tendresse et tout en en, en, en, accepti, en, en acceptabilité de moi-même pour qu'elle soit le plus proche de moi. Et quand cette image est arrivée toute joyeuse, toute, toute remplie d'émotions joyeuses, agréables, euh, remplie de sens et tout, etc., quand j'ai intégré cette image à ma conscience, euh, les choses ont commencé à bouger. Ça n'a pas bougé très vite, mais ça a commencé à bouger. Dans le sens où, bah, tiens, je voyais le positif de telle ou telle personne. Je voyais euh, le positif de tel ou tel événement. Je voyais le positif de telle ou telle action que je menais. Bref. Le positif a commencé à arriver tout doucement par rapport à la vision que je n'ai au départ de voir le monde. Euh, et, puis, euh, et puis, tout ça s'est impliqué les uns aux autres, ce qui a fait que je suis un peu sortie de ma cachette. Voilà, et c'est ce qui, ce qui m'offre en fait l'ouverture au monde, l'ouverture à ce qui est bon pour moi et l'ouverture à ce qui m'est agréable et accessible euh, pour le moment voilà pour mon témoignage euh, donc cet exercice vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez avec les événements que vous voulez euh, vous pouvez le faire seul ou accompagné si c'est trop difficile pour vous à ce moment là demandez d'être accompagné par un professionnel de la santé en programmation neurolinguistique euh, qui qui n'utilisera pas forcément cette méthode-là, mais qui utilisera, qui utilisera d'autres méthodes par la parole de manière à modifier vos schémas de pensée par la parole et par des questions bien précises par rapport à ce que vous pensez de vous, par rapport à ce que vous croyez de vous, par rapport euh, à, à plein de choses, plein de choses qui vous entourent et qui font partie de votre environnement, bien sûr. Donc, si c'est trop difficile pour vous, j'insiste, faites-vous accompagner. Euh, voilà, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Vous avez remarqué, hein j'ai un peu préparé ma vidéo. Euh, je ne masque pas mes ma notes parce que voilà, je suis franche, je suis honnête et euh, je n'ai pas envie de, de, de faire ma grosse tête. Donc euh, j'ai fait un petit récap, ré, ré, récap de ma vidéo que j'ai suivi un peu plic-ploc, mais je l'ai suivi quand même. Et j'espère que vous partagerez ma vidéo, que vous commenterez ma vidéo si elle vous a plu. Et euh, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous, vous pouvez toujours vous abonner en suivant euh, le petit sigle qui est ici en bas. Voilà. Merci pour tout. Merci d'être de plus en plus présent dans ma chaîne. Et à bientôt. Ciao, ciao.